Bonjour, je suis Anne Fessant, manager de l'expertise commerciale de l'unité conseil et formation en entreprise de Segos. Nous accompagnons les directeurs commerciaux dans leurs projets en France et à l'international, qu'il s'agisse de projets de transformation, de l'évolution du métier, d'un besoin de montée en compétences pour eux ou pour leurs équipes, et aussi sur des problématiques d'actualité, euh, par exemple, c'est le cas en ce moment avec la digitalisation du métier, le développement de l'utilisation de l'iPad euh, dans ce qu'on appelle à 3. Euh, Qu'il s'agisse de conseils ou de formations, notre approche est très opérationnelle, au plus proche du terrain, euh, pour assurer une mise en œuvre rapide des acquis. Sego, est partenaire des trophées Action euh, Commerciales depuis 7 ans. Euh, c'est un rendez-vous annuel important pour la fonction commerciale. Nous sommes fiers de nous associer à cet événement où nos clients sont à l'honneur et où nous avons le plaisir de fêter leur succès. Alors je vous donne rendez-vous le 24 novembre 2014 à l'hôtel Salomon de Rothschild pour la remise des trophées.